de la conversion la conversion dans la bible en grec la conversion c'est épistrophée qui veut tout simplement dire euh, se tourner en sens contraire la conversion c'est un changement complet d'orientation vous savez la conversion se fait lorsque vous acceptez jésus christ comme seigneur et sauveur lorsque vous acceptez de le suivre lorsque vous acceptez de faire de lui votre dieu parce que vous acceptez de lui donner votre vie entière. À ces dieux-là. À lui qui nous a aimés en premier. À lui qui se fait pécher pour nous. À lui qui nous aime tant qu'il a donné son fils unique pour nous. Avant de continuer, j'aimerais bien qu'on puisse lire dans les livres de Matthieu. Matthieu 3. Matthieu, pardon, 18-3. La Bible nous dit... Et dit, euh, Je vais commencer par le verset 2 pour la bonne compréhension. Jésus ayant appelé un enfant, un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de cieux. Vous savez, Dieu nous aime tant. Que, en fait, son but, c'est que nous ayons tous aux cieux. Que nous puissions tous célébrer sa grandeur aux cieux. Et pour cela, il y a une marche à suivre. Et cette marche à suivre, là, se trouve dans la Bible. Dans la Bible, on a tout. Il nous donne la marche à suivre. Il nous donne les directives dans la Bible. Dans la Bible, là où je viens de le lire dans le livre de Matthieu, on nous a demandé de nous comporter comme des enfants pour pouvoir hériter de ce royaume des cieux. Je vais faire une petite parenthèse pour pouvoir parler des enfants. Le terme enfant employé, utilisé, choisi. Vous savez, ce terme est choisi exprès. Ce n'est pas au hasard. Ce terme est choisi par rapport aux qualités qu'ont des enfants. Vous savez, les enfants, ce sont des, des êtres innocents. Ils ont un amour sincère ils sont dotés d'un amour sincère. Les enfants, euh, ils ont une foi incroyable. Ils ont une foi inimaginable. Un enfant, tu peux lui promettre la lune. Il te croira. À aucun moment, il se dira non, ce n'est pas possible. Cette personne-là ne peut pas montrer la lune. Non, il ne connaît pas le mot doute. Le mot doute n'existe pas dans son vocabulaire. Il croit. Vous lui dites que c'est possible, il croit. C'est de cette manière-là que le Seigneur voudrait que toi et moi, nous puissions croire en lui. Il voudrait que nous puissions avoir cette foi-là inimaginable, cette foi-là capable de surmonter les montagnes. Les enfants, ce sont des bons imitateurs. Vous savez, les enfants, je vais prendre un exemple d'un fils envers son père. Vous savez, les fils, ils ont souvent tendance à imiter leur père. Ils vont, ils, ont, ils, ont tellement, ils vont tellement vouloir l'imiter que tu te dis, mais en fait, cet enfant veut être son père. C'est de cette manière-là que le Christ voudrait que toi et moi nous puissions l'imiter. Il voudrait que nous puissions faire les choses comme il a fait, comme il était sur terre. Il voudrait que nous puissions marcher comme il a marché quand il était sur terre. Que nous puissions avoir cet, cet amour-là qu'il a eu quand il était sur terre. Et pour finir, les enfants sont joyeux. C'est des êtres joyeux. Christ, il voudrait que nous soyons joyeux, que nous ne soyons pas mélancoliques, que nous ne passions pas notre vie à, à réfléchir, à penser euh, à, tout ce qui, à tout ce qui est passé, à se dire, ah, dans le passé, j'aurais dû faire ça. Non, il veut que nous soyons joyeux. Vous savez, Jésus-Christ, nous aime, il t'aime toi, il est là, il frappe à ta porte, encore et encore, il continue, il attend qu'une chose que tu l'ouvres, que tu que, que acceptes enfin de l'ouvrir ton cœur, que tu donnes l'occasion de te montrer comment il est grand, que tu lui donnes l'occasion de te montrer comment, euh, comment il est capable de faire des choses inimaginables dont tu n'as même pas idée. Il est là, il attend patiemment. Alors s'il te plaît, je t'en prie, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laisse-lui te guider, laisse-lui enlever cette tristesse qui t'habite, laisse-lui enlever toutes ces choses mauvaises qui, qui sont dans ton cœur. Laisse-le laisse te purifier, laisse-le faire de toi quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur. Il est là, il attend, parce qu'il t'aime.